Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir quelles actions vous devez faire après avoir installé Mea Familia ou après l'avoir mis à jour. À l'aide du menu rétractable, allez dans l'administration. Nous allons d'abord nous intéresser à la section Maintenance de l'application. Dans un premier temps, sauvegardez la base de données en cliquant sur Sauvegarde de la base de données. La sauvegarde est automatique. Une fenêtre s'ouvre au bout de quelques secondes. Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Gardez-le en sécurité car il pourrait vous servir au cas où vous deviez restaurer une ancienne version de la base de données. Nous vous recommandons de faire cette sauvegarde régulièrement, soit toutes les semaines ou tous les 15 jours. L'étape suivante est de supprimer les fichiers temporaires. Pour cela, cliquez sur « Supprimer les fichiers temporaires ». Au bout de quelques secondes, le total des fichiers temporaires affiche 0. Passons maintenant aux paramètres généraux. Nous allons d'abord définir les paramètres locaux de MeaFamilia. Pour ce faire, cliquez sur « Paramètres locaux ». Vous pouvez dès lors définir le pays par défaut, la langue par défaut, le format des nombres, de la date, etc. Une fois les paramètres locaux définis, cliquez sur Enregistrer. Nous allons passer à la configuration de l'agenda. A l'aide du menu rétractable, revenez à l'accueil de l'administration. Cliquez sur Configuration de l'agenda. Vous pouvez définir la couleur de chaque type d'élément qui sera affiché sur l'agenda. Pour ce faire, Cliquez sur la couleur du type d'élément. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez l'une des couleurs proposées, ou créez la vôtre. Terminez en cliquant sur « Sélectionner ». Une fois toutes les couleurs définies, cliquez sur « Enregistrer ». Terminons par la mise à jour des taux de change. Cette étape est facultative. Si vous n'utilisez qu'une seule devise, vous n'avez pas besoin des taux de change. Par contre, si vous avez des comptes bancaires dans plusieurs monnaies, il vous faut mettre à jour les taux de change. Il faudra réitérer l'opération régulièrement pour que les taux de change soient à jour. À l'aide du menu rétractable, revenez à l'accueil de l'administration. Cliquez sur « Mise à jour des taux de change des devises ». Cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut. Les taux de change sont automatiquement mis à jour. Voilà, vous savez quelles actions vous devez faire après l'installation de Mea Familia ou après une mise à jour. A bientôt pour un nouveau tutoriel.